En France, j'ai vu l'Algérie que sur papier glacé, des cœurs de, de la glace, la panacée, la pompe dans le bras, il rêvait tous de me ramasser, la haine autour, j'ai eu la force de m'en extirper, j'ai transformé mes névroses en osmose, lorsque le rouge se mêle au rose du crépuscule sous la canopée, au lieu d'être victime d'acteurs de crise, je préfère le canapé.